Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 272 de cette journée et nous allons jouer aujourd'hui à un petit jeu qui s'appelle Blowy Fish. Et donc, euh, ben, bah, c'est parti, on va pas s'attarder plus que ça. C'est un petit jeu, donc on va voir ensemble comment ça se joue. Alors... Euh, je ne le connais pas plus que ça. Il nous explique il faut cliquer dessus et on va le tirer. Donc on étire le poisson. <rire> ok. Allez, on l'étire. Oh, quel beau jet de poisson. Oh. I believe I can fly, succès déverrouillé. Allez, en fait c'est un, un, un jeu de plateforme où on, on tire le poisson en fait. Yeah, up next. Ah oh non, j'ai eu un, un, un essai pour rien, non Non. Yo lo Poisson. Allez. Ah non, ah oh non, j'ai raté mon lancer. J'ai encore raté mon lancer. Je sais pas si on a un maximum de lancers à faire. Oui oui oui oui oui oui oui oui. No problem. Oh, je viens de perdre mon poisson. Hop là on est passé Non Et non je suis mort sur un, sur un oursin. Il est bizarre comme jeu, je sais pas trop, est-ce qu'il y a une fin en fait ou pas. Ouf, je me suis fait bouffer par une méduse. Yop là. Ça commence à être tendu, il commence à y avoir des ennemis. Hein. Alors c'est un jeu quand même qui est graphiquement euh, vraiment bien. Hein. Oh non non Ouch. En fait, en fait, c'est un, voilà, un, un, poisson. C'est un jeu où on, où on tue des poissons. Yo, il est passé. Oui, j'ai tapé la caisse. Une paire de chaussures. Oh putain, c'est bien ça. C'est bien les algues, là, pour me rattraper. On va taper dans la caisse. Et ça fait quoi si je récupère les chaussures Est-ce que ça me fait plus avancer Ah, mais c'est trop bien, ça ya... Pouah. En fait, il n'y a pas de limite, alors c'est trop bien. Yolo, yo... Non maintenant je vais avoir des chenilles comme ennemis. Camille... Je connais une musique avec les chenilles, alors attendez. Oh, chute. Hein. Camille... La chenille, ta mère Ça c'est un putain d'oursin. Yo, Yo Hop On se fait choper par les algues. Hop Oh non Il met tellement de temps à tomber Ça se voit qu'on est sous l'eau Yo Oh oui Vive une algue Yo là Putain il y a une chenille là En plus elle bouge Ça veut dire qu'elle se déplace Elle se déplace là oui. Hop Hop Et le poulpe Je sais pas si on a le droit de toucher le poulpe Le poulpe Yo alors, qu'est-ce que je vais choper comme poisson, maintenant Je suis niveau 4. Je sais pas si on peut perdre, en fait, ou si c'est infini. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de de morts, ou de... Ou est-ce qu'il y a... Ouais, est-ce que... <rire> ou est-ce que c'est juste quand on en a marre, on arrête de jouer Il est trop bien, ce jeu. Ah, Faut y aller plus doucement. Faut y aller plus doucement. Ça m'oblige à viser un peu plus euh, normal. Ok, alors juste un peu plus fort par contre. Parce que je fais de la merde <rire> Alors encore un poil plus fort. Mais est-ce que, est que je peux mourir sur ce jeu Je ne sais pas. Oh. Ah, je suis tellement mauvais. On va essayer de passer hein, comme ça. Putain merde, il y a eu un problème de visage. Je ah. vais pas arriver à passer je crois. Non, non. <rire> En fait il faut viser. Mais pour ça, je suis un peu nul, quand même. I am nul, très très nul. Il y a des endroits où je suis passé au début comme un comme un poisson dans l'eau. Énorme blague. Et, euh, et il y a des endroits où là, non, ça ne va pas passer. Vite, non, coince-toi là, coince-toi là, redescends pas, fils de pute. Fils de poisson, ta mère, c'est un poulpe. Putain. <rire> <rire> Allez, comme ça. Non, non, non, toujours pas. Ah, c'est terrible à force hein euh, Je sais pas s'il faut que je joue l'auto aujourd'hui ou pas. Je pense pas. je sais pas une super idée en tout cas. Ça me donne pas envie. <rire> Camille la chenille se plie, se déplie oh oui, ah, et ben non et ben non, et ben non, pas du tout le poisson il doit dire mais qu'est-ce qu'il est con ce mec de me tirer comme ça mais on est d'accord c'est juste impassable là. il faut juste doser correctement, oui et ben non même en y allant doucement je me tape le rocher et ça rebondit en arrière Je crois que toute la vidéo va, va rester là-dessus en fait. Hein. Voilà. C'est tout ce que vous allez retenir de ma putain de vidéo. C'est ce passage de merde. Eh bah ben voilà. Quand tu veux. C'est bien c'est dix fois plus dur à côté. Hein. Oh putain, une mine. Je me tape tout de suite l'objet d'après quoi. Genre, le, genre l'oursin ça lui fait pas peur quoi. Bah de toute façon comment tu veux, enfin... Comment tu veux prévoir qu'il va y avoir un oursin qui va te bouffer quoi Là je me fais charger par des béliers. On va essayer de passer là, vite vite vite le bélier casse toi. Oui Oh oui on est passé. Jusqu'à où ça va pouvoir aller tout ça Yo Yolo. YoLo Voilà Yop quand oh, c'était quoi ce combo de ouf là que je me suis pris tout, tout pris dans la gueule Et on parle pas d'un film de cul hein. Quand je dis je me suis tout pris dans la gueule, il faut que ce soit. Sain quand même... Ah bah non, c'est pas dessin non plus. Je vais pas vous faire un dessin Les jeux de mots euh, ne sont pas très... Oh putain, putain, non, non, non, non, non, non, non Ah bah si. Mais bah pour une fois qu'il y a un truc qui est bien. Allez, je vais dans ta aïe. Wesh. Ouh est-ce que ça me fait mourir tout de suite ça par contre Ce serait pas cool, ce serait pas cool que je meurs Oui. Qu'est ce que je vais me taper comme ennemi, qu'est ce que je vais me taper comme ennemi bah, une pierre. Et des piques Ouh la pire, casse toi Oh le bours le, le boursin Le <rire> boursin Je vais dire le boursin mais ça n'a aucun sens Oh non Genre, le... ouais, l'oursin il comprend pas. Il fait 1, hein, j'y vais. 8. Oh, t'as je me suis fait prendre dans l'herbe. Là, j'ai cliqué sur Unlock New Item. Peut-être que ça va me permettre d'avoir des trucs un peu plus. Parce que là, je galère quand même. J'aime bien la musique. Yate, yate, oui. Your prize and seven. Tug. Je peux gagner des trucs. Allez, on est reparti dans le level. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir gagné qu que ce soit, j'ai l'impression de mettre sur un tubé, mais c'est pas grave. Ouh dis donc pour ce des notifs j'aurais dû couper Facebook de loin. Pas fini à recevoir des billes. Ha Yolo la fougère. Ouh putain je gère la fougère. Ouh j'ai géré la fougère. Yop. Oh du pic, ouh ça fait mal ça, ouh va pas se frotter au pic Il frotte si putain de boursin Boursin ah. Yo, lolo. Pourquoi il a de la barbe mon poisson Pourquoi il a, il a une barbe je, euh, je sais pas, je l'avais pas vu Ah là là Putain, faut pas que je fasse ça là. Faut que je détruis la caisse. Progrès succès crates, smasher. 10 sur 50. Non. Ah le pic qui fait mal, le pic le pic qui fait mal. Le pic qui faisait très mal. Allez poissons Ouh, j'ai évité l'oursin et, et, et le poulpe, là. Ah non Je déteste quand ça fait ça. Est-ce que tu sais pas à quel moment tu as le droit de re... Hmm, c'était pas loin. Non, là j'ai touché la méduse, c'est pas bien. quand même, ça rigole plus mon petit. Oh. oh putain ça rigole. Ça rigole un peu trop quand même Je sais pas où je suis parce qu'à chaque fois ça me déplace j'ai l'impression Soit ça m'avance soit ça me recule Comment veux-tu comment veux-tu que je j'avance What la fougère Ou si ça c'est pas beau ça Allez casse-toi le poulpe Oh putain casse-toi j'ai dit le mec en dirait un aspirateur, tiens. Yo. Yo Où les ou, non Bah ouais, bah ouais. Et du coup j'ai perdu, je sais plus où il est mon. Mon niveau là. Mon, mon level je peux pas le passer parce que je sais pas où il est. C'est si vrai que je perds, c'est. C'est la merde. Oh, oh, il va s'arrêter dessus. Non, touche-le pas, touche-le pas, vas-y, oh, casse-toi. Yo, non <rire> oh. Thanks for playing. Alors, cette fois-ci, pourquoi j'ai perdu Click to claim sur... Oh, j'ai gagné une, une perle. Ouais, 50. Donc, j'ai continué, mais je sais pas. What? Ah non, c'est bon, j'ai pas, fait... pas perdu. Ça continue. Je sais pas jusqu'à où ça peut continuer tout ça. Ouh, j'ai pas eu mal. Alors que j'ai touché le pic. Ouh, j'ai pas eu mal alors que j'ai touché le pic. What? Oh putain, le pic! Ouh con, toi t'as de la chance, mon poisson. T'as jamais eu autant de veines. Pour un poisson j'ai touché le pic sur la ligne d'arrivée si c'est pas non non voilà <rire> je sais pas je, je, alors je vais essayer de regarder au niveau des maîtres Qu'est-ce qui se passe quand je perds Est-ce que je perds des mètres Ouais, non, parce qu'en fait, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est dans le sens. Alors, 315, combien il va m'en rester de mètres 500. D'accord, en fait, ça me remet à zéro du level, 1, du level 1 en cours. Ok, donc c'est pour ça que j'arrive pas à passer mes levels depuis tout à l'heure. Je suis mauvais, je suis mauvais parce que je tire toujours à fond alors que je devrais tirer tout doucement. Oh, oh c'est le genre d'endroit ça. C'est le genre d'endroit qui va m'emmerder ça. <rire> ok, il y avait un pic devant le, la fougère. Ça devient complètement sadique ce jeu. Voilà, ça devient vraiment, vraiment, vraiment sadique. En fait, ça regagnera un autre niveau chaque fois quoi. Si Allez, on va y arriver. Oh non, ta mère, ta mère Ça revient au début à chaque fois. Et allez, encore un passage avec deux cailloux et un petit truc au milieu. Mais c'est euh, toujours pareil, enfin dans le sens où c'est... Euh... On est toujours sur des trucs pareils, sauf que c'est de plus en plus dur en fait. Ok, bah là c'est juste un truc de ouf, là, ce passage-là. Ah oh non, il a atterri là. Oh, ta mère le poisson. Ouh, je vais faire du poisson pané, mon petit. Non, voilà, faut juste qu'il tombe comme une grosse merde. YOLO. En fait, c'est pas dur de faire des maîtres. Il suffit juste de les faire sans mourir. Ça, c'est moins facile. Non, non, non, non Non mais voilà, mais forcément il touche la méduse. Qu'est-ce que tu veux passer en une fois sans mourir là Oui, oui, oui. Oh oui. Ah oh, si, si je touche rien c'est bien. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui la méduse, non, non, non. Oh, oh, oh, oh. Oh, j'ai pas intérêt à toucher la méduse, j'ai pas intérêt à toucher la méduse Si la méduse, tu viens me toucher Je te putain Gueule Casse-toi la méduse Oh putain, j'ai cru qu'elle allait me toucher quoi Allez, casse-toi Oui Oh oui, j'ai passé mon level Oh, je t'emmerde, j'ai passé mon level Voilà Level 8 avec l'autre qui veut me bouffer. Et eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là sur ce, sur ce jeu. On va revenir à l'écran de sélection. Je sais pas si je peux. Euh, Exit, je sais pas si ça va quitter le jeu. Enfin bref, voilà. Euh, donc, euh, j'ai oublié le nom de ce jeu. Est-ce qu'il est là en milieu Non, je ne sais plus. Il s'appelle Blowfish et en plus à quitter le plein écran au passage, voilà, euh, blowyfish, e et, euh, et ben je vous conseille d'y jouer, après si vous avez aimé, ben, aimé cette vidéo, comme d'habitude, euh, partagez-la, commentez, euh, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, euh, c'est Joanne, allez, salut